Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors comme je vous dis, il m'est arrivé une petite, une petite aventure il y a quelques jours. Enfin, c'est une petite aventure, pas grand-chose. Parce que bah, l'appartement le, dans lequel je tourne cette vidéo aujourd'hui est en vente. Je suis en train de vendre cet appartement, je vois même l'immeuble entier. Et donc, il y a quelques jours, j'ai une personne qui m'a appelé. Alors, c'est une personne qui n'a pas visité l'immeuble, qui a juste vu l'annonce hein, sur, sur Internet. Euh, l'immeuble n'est pas visible de la rue, donc la personne n'a pas pu voir l'immeuble, ni même se rendre compte de l'environnement, de l'état de l'immeuble. Il n'y a pas l'adresse non plus. Donc, c'est quelqu'un qui s'est juste basé sur l'annonce et qui m'appelle et qui me dit, euh, voilà, moi, je veux bien que vous achetez votre immeuble à tel prix et en divisant le prix euh, annoncé par deux. Euh, donc là, bah, imaginez ma réaction. Bon, déjà... Par rapport au prix diviser le prix par deux c'est clairement une offre que je peux pas accepter mais la personne qui me dit moi je veux bien vous acheter votre immeuble à tel prix la personne ne sait pas où il est elle n'a pas vu des appartements elle n'a pas vu l'immeuble elle n'a aucun chiffre donc clairement c'est un acheteur qui pour moi euh, n'est ben, pas fiable quoi c'est quelqu'un qui va jamais acheter d'immobilier et je pense pas qu'un qu vendeur puisse faire confiance à une personne comme ça qui appelle juste pour essayer de massacrer des prix en espérant qu'un jour, il y ait quelqu'un qui lui dise oui. Donc, faites très attention à ça. Quand vous allez acheter un bien immobilier, Faites bien la distinction entre le fait de marchander, alors marchander, euh, la définition de marchander c'est qu'en fait vous allez essayer euh, d'obtenir un prix mais sans tenir compte ben, des contraintes du vendeur en vous focalisant uniquement sur vous, sur ce que vous vous recherchez. La différence avec la négociation c'est que vous allez essayer de justifier le fait que vous baissez le prix de manière à trouver un terrain d'entente, trouver le point milieu entre la limite basse de ce que le vendeur peut atteindre pour être satisfait de la vente de son bien et vous bah, la limite que vous ne voulez pas dépasser de manière à ce que l'opération soit intéressante pour vous. Donc la négociation c'est ça, c'est euh, de trouver euh, un terrain d'entente, trouver à la fois une entente sur le prix et une entente sur les conditions qui fait que tout le monde va être satisfait de la transaction contrairement euh, au marchandage où là quand vous allez marchander quelque chose bah, à la rigueur bah, la personne si euh, elle vous cède le bien bah, c'est que bah, à la rigueur elle s'en débarrasse mais euh, elle fait ça un petit peu à contre -cœur, quoi donc soyez, euh, soyez attentif à ça, euh, vous pouvez négocier de manière euh, assez forte, hein, demander des baisses de prix euh, relativement importantes, mais faites-le avec les formes toujours en pensant aux vendeurs et pensez que ben, vous pouvez négocier à la fois sur le prix mais aussi sur des conditions hein, pour euh, avoir les clés un petit peu plus tôt ou des choses comme ça. Des fois vous pouvez aussi négocier certains points qui ne vont pas coûter d'argent. Euh, au vendeur il va vous vendre le bien à un certain prix par contre euh, vous ça va vous permettre de gagner du temps de gagner de l'argent même si financièrement le bien au bout d'un moment le prix n'a pas continué de baisser vous pouvez obtenir d'autres avantages c'est ça l'intérêt d'une bonne négociation si vous voulez en savoir plus sur la négociation vous avez ici ma formation gratuite profitez en tant qu'elle est encore là et pensez aussi à cliquer là en dessous pour vous abonner allez on se retrouve très vite en vidéo